Euh, à faire des choses pour soi pour les autres se reconnecter à soi c'est un moment très très important moi j'adore Ramadan euh, plus que jamais ça me permet de vraiment il y a énormément de choses l'alhamdoulilah qui écroujent le mois sacré la solidarité qu'on éprouve les uns pour les autres le fait de rendre visite à nos familles le fait de se reconnecter à soi d'avoir un moment spirituel et tout alors bonjour pour les personnes qui viennent nous rejoindre Aujourd'hui, on va parler d'amour. C'est, je pense, le premier véhicule, le monde, tout le monde, euh, court après un milliard de choses pour une première chose qui est euh, servir l'amour qu'on va avoir pour soi, l'amour qu'on va ressentir auprès des autres, l'amour qu'on va donner aux autres, l'amour qu'on va reprendre auprès des autres, etc. Donc, euh, bienvenue dans ce nouveau live coaching assez spécial. Euh, donc, je disais que c'est comme si vous aviez imaginé deux personnages en brique en briques, comment on construirait une maison, les deux sont en briques et soi-disant quelqu'un pour prétendre aimer l'autre il s'oublie et il enlève une partie de ses briques il y a le bolet pour offrir ses briques à l'autre est-ce que vous pensez que ce personnage va rester debout non, s'il a offert une partie de son amour en s'estropiant lui-même en, en s'enlevant lui en lui-même son équilibre c'est pas bon et c'est ce qu'on fait habituellement sans s'en rendre compte en tant que maman en tant qu'épouse, en tant que fille, en tant que sœur, en tant qu'ami' quand on donne, donne, donne, donne et on se retrouve un moment on fait ça et il n'y a plus rien on est fatigué, on est crevé on comprend même pas pourquoi l'amour, le donner c'est bien mais avant de le donner pour les autres, il faut le cultiver pour soi. Alors, en attendant, moi, je vais vous inviter à vraiment poser-moi des questions. Je vais prendre des invitations, euh, euh, mais posez-moi des questions dans le thème, s'il vous plaît, en attendant que Zineb trouve peut-être le moyen de trouver de... de, de... De, du réseau. Posez-moi des questions dans le thème, j'y répondrai. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir, donner des outils, des astuces pour pouvoir cultiver l'amour qu'on va avoir pour soi. Je vais vous donner tout ce que j'ai fait, moi, qui a très, très bien marché pour moi. Et aujourd'hui, le je reçois énormément d'amour, plus que jamais tout en me donnant de l'amour, l'amour dont j'ai toujours rêvé, que je ne me suis jamais autorisée à me donner parce que j'ai pensé toujours aux autres. Donc si vous avez des questions, envoyez-moi des invitations pour que je puisse vous prendre et on partage l'écran ensemble. Alors, j'ai euh, parole de génie qui me dit « comment s'aimer soi-même euh, » Comment s'aimer soi-même La première des choses, je pense qu'il faut être développé, on a quelque chose ici qui s'appelle le troisième œil qui est, est l'intuition toujours vous avez une petite impression une petite voix qui vous parle au début de quelque chose et vous ne l'écoutez pas quand quelqu'un vous demande par exemple est-ce que tu m'accompagnes à l'aéroport et tu sais qu'au fond de toi tu es fatigué, tu n'as qu'une seule envie c'est de prendre soin de, euh, de toi parce que tu as besoin de te reposer mais tu ne vas pas t'écouter et tu vas aller à l'encontre de, de cette intuition qui te parle, qui veut te préserver qui veut ton, ton bonheur qui veut te, te, ton, ton, euh, ton, ton repos et tu vas le faire donc la première des choses c'est de venir vraiment t'écouter écouter cette petite intuition qu'on a en dedans de nous donc je vais essayer de prendre des, des appels et voir un petit peu les personnes qui sont connectées alors même ça j'y arrive pas oh, c'est pas possible, il y a des jours comme ça, hein. voilà, cherchez pas il y a des jours comme ça, c'est pas grave alors je vais continuer à poser des questions euh alors est-ce qu'on fait ça généralement pour nos enfants Monia qui dit est-ce qu'on peut faire ça généralement pour nos enfants faire ça, ça quoi mais en tous les cas oui, oui les enfants on peut, on peut leur donner de l'amour je vais vous raconter l'histoire euh, euh, d'une d'une Enfin, l'histoire que j'ai vécue avec euh, euh, quelqu'un qui a eu un enfant qui était tout le temps malade et la maman culpabilisait beaucoup en pensant qu'elle n'était pas à la hauteur, ça peut nous arriver en tant que maman, je suis pas à la hauteur, peut-être que je ne consacre pas beaucoup de temps, etc. etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que non quand on a fait une petite, euh, un petit travail en régression et c'est avéré qu'elle avait des... Euh, elle avait des. des, euh, des son, son bébé était né avec le cordon ombilical autour du cou, donc il avait la peur, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de. Et juste en lui donnant des, des, des, de l'amour au quotidien, cet enfant n'a plus fait des maladies chroniques. En gros, c'était. Euh, euh, si vous avez un enfant qui est peut-être. Euh, assez, euh, assez euh, dynamique, qui ne tient pas sur place, euh, un enfant qui a besoin peut-être d'être rassuré tout le temps, un, besoin que, un enfant qui a besoin d'être félicité tout le temps. L'astuce que j'avais donnée à cette maman qui avait très, très, très, très bien marché, c'est de le mettre cœur à cœur, mettre votre cœur sur son cœur et, et, et vous mettre devant la télé de manière à ce que vous soyez de profil pour voir la télé. Et puis, vous, avec votre cœur de maman, vous imaginez une lumière verte magnifique et vous enveloppez cet enfant avec tout l'amour dont vous êtes capable, l'envelopper pleinement, continuellement avec cet amour-là et avec euh, tout, toute l'intention, comme on dit, l'intention de l'envelopper, de rassurer chacune de ses cellules, de l'envelopper d'amour, de... de, de de choses qui soient paisibles, qui soient euh, voilà, euh, douces, etc. Je suis désolée, j'adorerais partager mon, mon, mon écran avec vous, mais ça ne le fait pas. Mais ce n'est pas grave, je vais lire vos messages et je vais continuer à, à, à, à vous répondre. Vous m'entendez, n'est-ce pas Là maintenant, est-ce que vous m'entendez Alors, je vais dire... Alors Souka Soka qui dit lorsqu'on a arrêté de donner, ils disent que tu es devenu égoïste, euh, ça c'est une très bonne question euh, En fait, ce n'est pas de leur faute, on a un qui dit tout le Maintenant, c'est clair qu'il va y avoir une dynamique qui va se mettre en place avec toutes ces personnes euh, que vous avez eu l'habitude peut-être d'être dans l'hémorragie du don ils agissent comme ça, ils sont dans l'hémorragie du don c'est-à-dire ils donnent euh, et du coup ça fait ça fait euh, euh, ça, ça, ça fait mal à la personne qui donne ça ne fait jamais mal à la personne qui reçoit la personne qui reçoit, dites-vous bien qu'elle sera toujours là en train de recevoir ça lui fera toujours plaisir de recevoir elle ne pourra jamais s'arrêter de recevoir celle qui donne en revanche si elle ne se recycle pas parce qu'elle-même elle ne s'est pas régénérée, c'est très fatigant donc, il va y avoir peut-être des réajustements. Euh, le mieux, si c'est des personnes importantes, c'est de provoquer la discussion, d'expliquer, de dire, voilà, ce n'est pas, pas que je suis devenue égoïste, non. C'est au contraire, c'est parce que je t'aime et que je veux que la qualité de nos rapports soit meilleure et je suis en train de me préserver en ce moment. Parce que si je n'ai plus de ressources, si je n'ai plus d'amour en dedans de moi, je ne pourrai plus te le donner. Donc, c'est ma manière à moi de me... On va dire de me centrer sur moi-même pour pouvoir me régénérer, faire le plein, un peu comme une voiture qui fait le plein. Je fais mon plein pour pouvoir continuer à avancer dans la dynamique de, de notre de notre voilà de notre, de, notre, de notre relation. Euh, comment arrêter de penser aux autres sans se sentir sans sentir la culpabilité Alors, la culpabilité est un sentiment toute la gamme d'émotions la culpabilité la honte la peur la colère l'euphorie le bonheur etc tout ça c'est des émotions avec lesquelles on est né ce sont des alliés les émotions je ne le dirai jamais assez ce sont des amis ce pas des ennemis et la majorité du temps on veut les rejeter on veut les mettre dans un placard on veut les jeter on veut les nier on ne veut pas les voir on ne veut pas les écouter mais les... non les émotions sont porteurs de messages et de beaux messages des fois des messages qui te disent voilà et la culpabilité en l'occurrence elle est là pour t'attirer ton attention que peut-être tu as eu un comportement euh, que tu devrais revoir tu as eu une attitude qui était peut-être pas exemplaire ou pas digne de toi euh, peut-être que tu as eu euh, euh, euh, des promesses que tu n'as pas tenues vis-à-vis -vis de quelqu'un et c'est pour ça que tu ressens de la culpabilité personnellement je vous invite à chaque fois que vous avez une, une, une émotion au lieu de faire ça et la politique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et ne pas voir et ne pas, et ne pas aller à la rencontre de cette émotion. Non, au contraire, je vais, je rentre dans cette émotion et je dire « Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux me dire qu qu En quoi je ne suis peut-être pas bien comportée Qu'est-ce que je pourrais changer ?» etc. Alors, est -ce, je vais voir si je peux partager maintenant l'écran avec quelqu'un. Non, rien, c'est bloqué. Je dis que... Ils veulent pas. L'écran a décidé qu'aujourd'hui c'était pas possible. En tous les cas, posez-moi vos questions, je, je, je répondrai avec grand plaisir. J'ai mon équipe aussi qui me, qui me note toutes vos questions. Alors, alors, comment on peut arrêter? de penser et euh, de s'inquiéter aux autres c'est qui dit comment on peut arrêter de de trop penser aux autres et de s'inquiéter euh, par rapport aux autres euh, je, je pense que dans toute chose il faut qu'il y ait un équilibre s'inquiéter pour les gens qu'on aime, c'est normal. Trop s'inquiéter, ce n'est pas normal. Après, le but, c'est de savoir un petit peu où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est. Est, qu est dans quelque chose de normal et ça ne sert à rien de vouloir contrer et, et, et changer, arracher quelque chose qui est normal. Maintenant, si on est dans l'excès, c'est de poser la question, en réalité, qu'est-ce qui m'effraie Quel est le pire qui peut arriver chez l'autre Et d'imaginer de, de, que euh, c'est une peur, c'est une projection que je fais et la peur, pour moi, je vais vous le dire. La peur n'est rien d'autre qu'une projection erronée ultra résistante. C'est une projection de quelque chose, d'une image que vous vous êtes fixé dans la tête, vous l'avez projetée sur l'autre et elle y devient ultra résistante. Ça me rappelle euh, un, un, un homme qui rentre tard chez lui et il trouve la mère et, les, et la femme. Toutes les deux, comme il est rentré hyper tard, alors que lui il était juste en réno boulot, son téléphone tôt, mais comme c'était en dehors des horaires de travail, donc il n'y avait pas d'assistante qui allait répondre, la mère elle fait oui, oui, oui, oui, oui. toute la nuit j'ai pensé à un milliard de choses, j'ai pensé que tu allais avoir un accident, je pensais que tu étais en clinique, je pensais que tu étais à la morgue, je pensais que tu avais enterré, je pensais je pensais, je pensais. Donc elle a fait quoi Elle a eu des peurs mais elle a fait une projection de ses peurs sur son fils en pensant que, bref, il est arrivé une catastrophe, il est, il est mort. Sa femme, par contre, a fait oui, « Oui, oui, oui, Je me suis dit « Il m'a trompé, il est avec une nana, je suis sûre qu'il est en train de dîner, de passer une bonne soirée. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré, qu'il a coupé le téléphone. » Voilà, la même situation, qui est un monsieur qui rentre tard chez lui, deux perceptions différentes, deux manières de penser à cette personne différente et deux peurs complètement différentes. Donc, s'il vous plaît, la peur une projection erronée, ultra résistante. Alors, ne lui donnez pas autant de pouvoir. Une projection, vous êtes capable de la maîtriser dans votre tête. D'accord Quand vous vous surprenez en train de faire des projections qui n'ont euh, ni, ni tête ni queue. Je respire, je bouge mon corps parce que ça brise le schéma de la peur. Je bouge mon corps, je respire, je fais des choses et, et, et finalement, ça, ça, ça passe mieux. Je vais quand même essayer de voir si je peux partager l'écran. Eh bien, toujours pas pas si grave. Je vais continuer à répondre à, à, à, à vos questions. Comment se recentrer sur soi-même Mohamed euh, Nouri qui dit comment se recentrer sur soi-même. Alors, c'est très important. Euh, pour se recentrer sur soi-même, d'abord, il faut se connaître. D'accord euh, Beaucoup de gens ne se connaissent pas. Beaucoup de gens ne prennent pas le, le temps de, de, de, de, de savoir qui ils sont. Il y a une grosse différence entre qui je suis, et ce que je suis, ce que l'autre pense que je suis. Je vais vous l'expliquer. Qui je suis dépend de vous. Qui je suis, c'est votre nature profonde, c'est votre structure identitaire, c'est votre empreinte. Qui je pense que je suis, euh, euh, eu regard des autres à un moment donné, vous pensez que vous êtes gentil parce qu'on vous l'a dit vous devenez gentil. Vous pensez qu'on euh, vous voit comme égoïste et vous devenez égoïste. Vous pensez qu'on vous voit comme euh, drôle et vous venez drôle. Et ça, c'est ça le danger. C'est au lieu de respecter sa vraie nature, on commence à, à, à entendre un peu ce que les autres pensent de nous et on devient ce que les autres pensent de nous. Et là, c'est le meilleur moyen de s'égarer. La première des choses, il y a un exercice très très simple. C'est vraiment de poser... Euh, des, des, des valeurs à toi qui je suis en, en, en se posant ma question, qui je suis non pas qu'est-ce que je fais, parce que la majorité du temps quand vous dites à quelqu'un euh, euh, qui, qui es-tu eh ben, je suis avocate, je suis médecin je suis maman, je suis Heidi je suis... mais en fait non, c'est ce que tu fais beaucoup de gens se déterminent en fonction de ce qu'ils font et non pas en fonction de qui ils sont ce que tu fais est ton métier et c'est très bien, mais ça ne détermine pas qui tu es ce qui tu es est très important et c'est une question qu'il va falloir se poser régulièrement parce que même le qui je suis évolue en fonction des gens que je rencontre, en fonction des expériences que je vis, en fonction de plein de choses. Je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir partager l'écran avec vous, c'est dommage, j'aurais adoré ça mais c'est pas grave je continue à répondre à vos questions donc qui je suis est capital il va falloir vous poser en plus ça tombe bien on est confiné on est vraiment dans c'est un, un, un, un, un, le moment idéal je me pose dans ma peau qui je suis réellement qui je suis est-ce que je suis drôle est-ce que je suis généreux sans se mentir c'est vraiment est-ce que je suis égoïste est-ce que je suis euh, ambitieux ambitieuse est-ce que je suis curieux curieuse et le simple fait de vous déterminer déjà Déjà, ça vous permet de savoir euh, qui vous êtes et ensuite peut-être de jongler avec ce que vous trouvez que vous avez et vous n'êtes pas sûr. Et là, vous le demandez à votre environnement. Personnellement, j'avais fait cette, cette, cet exercice qui était super et j'avais trouvé des petites choses qui ne me plaisaient pas trop, genre euh, euh, un peu égoïste, qui n'écoute pas beaucoup... Euh, euh, stressante. Je dis, tiens, ça, je pense que je l'ai, mais je suis pas très sûre. Parce que notre ego, malheureusement, nous joue des tours et des fois, il, il refuse de, de, de vous donner la vraie image de vous-même. C'est non, t'es magnifique, t'es belle, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir des personnes en qui j'ai entièrement confiance et je sais qu'ils m'aiment. Et je leur ai posé la même question. Est-ce que si je devais te demander de me déterminer mes qualités, quelles seraient-elles et mes petits défauts, quels seraient-ils Et si un défaut revient très souvent auprès de personnes que j'aime et qui me l'ont dit et que moi-même j'ai estimé que je l'avais, c'est quelque chose que je garde en tête je dis « Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça Allez, fin, je suis égoïste, super !» Maintenant, qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux le garder Est-ce que je veux le changer Et comment je peux le changer Ça, c'est la meilleure manière vraiment que je connais pour pouvoir vous aider à mieux vous reconnecter avec qui vous êtes et accepter qui vous êtes. Et c'est le début de l'amour. C'est le début vraiment de l'amour et d'un beau chemin ensemble. Alors, je vais voir d'autres questions. Euh... euh... Alors, le problème, c'est comment Je ne réussis pas à atteindre un objectif. Voilà. C'est mieux. Alors, Feldhaus qui dit Mon problème, c'est que je ne réussis pas à atteindre. Quand je ne réussis pas à atteindre un objectif, je me déteste et j'arrête de m'aimer. Feldhaus, tu peux pas imaginer comment la phrase me parle. Tu ne peux pas imaginer comment la phrase peut -être, me, me résonne en moi. Pendant des années, ma, ma, ma phrase favorite, c'était C'est quoi C'est pas C'est quoi et en fait je me suis rendu compte que j'étais un puissant fond Et personne ne pouvait me le remplir Toutes les réalisations du monde ne pouvaient pas me le remplir Toutes les, les voyages, je pouvais m'acheter un stack ou un staff Ou une voiture, ou là À chaque fois c'était pas bon, ça n'était jamais bon Même quand j'atteignais un objectif Au début ça démarre par comme toi, quand j'atteins pas un objectif je me compare, mais en fait à la fin comme ça s'est tellement installé, je me comparais même quand j'atteignais un objectif parce que je me disais t'as vu les autres qui qu'ils ont réalisé t'as vu, vu ce qu'ils sont arrivés t'as vu ce qu'ils ont fait de leur vie donc la première des choses, please Firdaus je veux te dire quelque chose je veux que tu saches que tu es unique dans ton genre que le bon Dieu t'a créé unique à partir, à commencer par tes empreintes euh, vraiment, tes, tes empreintes digitales donc la seule personne à laquelle tu peux te comparer c'est toi et compare-toi avec la personne que tu as été hier et la personne que tu seras demain, mais te comparer en dehors de toi-même c'est du suicide c'est condamner une inéance tu es en train de condamner Ferdinand si tu n'as pas le droit Firda a le droit à tous les égards de ta part a le droit de l'amour de ta part a le droit de la bienveillance et de la tolérance et de la gentillesse donc à chaque fois que tu vas te surprendre En train de te comparer aux autres Parce que c'est comme ça que l'amour s'arrête On va faire quelque chose que j'ai toujours fait En entreprise qui marche très bien Pour plein de, de différentes manières Mais c'est briser le pattern Donc à chaque fois que tu vas te surprendre En train de te détester Ou de commencer le scénario de, Les autres sont mieux que moi Comme les gamins, tape-toi la main Ça va te réveiller, ça va dire Oui bon, ça, allez j'arrête C'est comme les hommes les gamins quand tu leur dis à un moment donné Eh hey, moi si tu touches la le haja, Alors le gamin qui lui fait ça En fait même si ça lui fait même pas mal Mais le fait de lui faire ça Il sursoute, il arrête de faire ce qu'il est en train de faire Donc c'est le meilleur Vraiment la meilleure astuce que j'ai pour toi juste pour, pour, pour que tu puisses vraiment sortir de, de, de, de ça Alors Comment garder toujours un sourire, ça c'est que tu dis merci, comment garder toujours un sourire comme le tien, Et euh, euh, C'est d'abord une histoire de pouvoir, c'est venu aussi par un, un mindset de gagnant. Euh, et cette histoire de pouvoir Je vais te dire Comment je l'ai gagné ce pouvoir Et si, si, si mon expérience peut t'aider Pour pouvoir toi aussi L'avoir euh, Avant j'avais l'habitude de dire euh, euh, Il m'a énervé euh, Elle, elle m'a trahi Il m'a manqué de respect Il m'a mis hors de moi Mais en fait je me rendais compte Et pas plus tard qu'hier j'avais cette discussion avec mon fils je me rendais compte qu'en fait Je n'avançais pas dans ma vie Je m'avançais pas, pourquoi Parce que à chaque fois que, que je vivais quelque chose de très fort Hop, je plaçais l'erreur chez l'autre Et ouais, c'est peut-être qu'il m'a énervé Moi je ne peux rien faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse rien Mon cerveau qui est goulé Bah tu oh, T'as raison, on ne va rien faire Puisque c'est elle La solution se passe chez elle Et le jour où j'ai compris ça Je me suis dit Oh là là Ouais, c'est le coaching Le jour où j'ai compris ça Je me suis dit Non, maintenant c'est terminé À chaque fois que je vis une émotion forte Tristesse colère peur je ne dis pas l'autre il m'a rendu triste je dis dans cette situation j'ai choisi d'être triste dans cette situation j'ai fait le choix d'être en colère dans cette situation j'ai fait le choix d'être envoyé par la peur ce pouvoir il m'appartient je ne le donnerai jamais à personne quelle que soit l'interface que j'ai en face de moi, mon pouvoir m'appartient. Et il m'appartiendra jusqu'à la dernière journée de ma vie, jusqu'au dernier souffle. Et à partir de là, je me suis dit aussi, mon sourire m'appartient. La vie, c'est sûr, c'est le, le lot de tout le monde. Elle va vraiment me, me, me, me donner énormément de challenges, de difficultés. Moi, mon pouvoir, ce, ce, que, ce que je ne peux pas euh, donner aux autres, c'est ma capacité à être heureuse. C'est construire mon bonheur. Mon sourire, celui-là, personne ne va m'enlever. J'ai décidé que j'allais sourire, quelle que soit l'adversité. D'abord, c'est chimique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Quand vous souriez, vous excitez. Et déjà, vous contractez des centaines de muscles dans votre visage qui envoient un message à votre cerveau qui dit « Ouh là là, elle est dans un état, où elle est dans une... Un, » un, un, un, un mood assez sympa donc on va libérer les hormones du bonheur et des hormones qui correspondent au sourire donc au début c'est un peu dur vous le faites d'une manière machinale ça fait un peu un sourire comme ça figé emprunté mais à force de forger vous le savez on devient forgeron et ça devient naturel même quand vous avez un souci qu'est-ce que ça va être un problème ben bah, ouais, oui oui j'ai un problème mais là ça va aller n'y a pas de problème etc et ça c'est en votre pouvoir s'il y a des choses que vous devez apprendre à faire Acceptez comme maintenant le confinement. Acceptez les choses, les vous ne pouvez pas changer. Vous êtes obligé de les accepter, sinon vous êtes malheureux. Par contre, changez les choses que vous ne pouvez pas changer et priez Dieu pour qu'il vous donne la latitude et la possibilité de faire la différence entre les deux. J'espère que ça a répondu à ta question. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, comment construire une forte personnalité Ayoub, hey, euh, J'étais en train de voir, alors je vais te donner un devoir Ayoub. J'aimerais que dans le temps, tu ailles voir la série Suits, Suits S U I T S. J'aimerais que tu puisses voir que il y a deux personnages là-bas, il y a Harvey et il y a Louis. Et tu vas voir que l'incarnation de Harvey, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a énormément de choses. Et Louis, ce euh, c'est pas du tout la même chose. Tous les deux, c'est des cabinets, c'est un des plus gros cabinets de New York. Tous les deux sont des cabinets, sont des, les, les, les, on va dire les deux gros avocats du cabinet, mais un a énormément de confiance en lui, a énormément de charisme, énormément de personnalité, l'autre pas. D'abord, tu vas voir qu'il y a énormément de choses qui font la différence. D'abord, je veux te les dire à l'avance, Alèche, pour que tu ailles les voir, parce que maintenant, tu vas voir le film différemment. J'aimerais que tu puisses aller le voir, ce film, cette série, comme un devoir, et non pas comme un film qui va juste te faire et qui va t'aider à faire passer du bon temps à te faire passer du bon temps. Un, tu vas voir que dans son langage, je veux que tu fasses attention, dans son langage, à chaque fois il est en train de moi, les gagnants gagnent, les perdants perdent, et moi, je suis un gagnant. Moi, je ne sais pas faire autre chose excepté de gagner. Moi, je suis... Donc, il est tout en train de dire à la terre entière, je suis un gagnant, je... c'est tout ce que je sais faire. Donc, déjà, dans son mindset, il c'est un gagnant. Céline, quelle que soit l'affaire quel que soit le problème qu'il a en face je suis un gagnant, ça c'est la première des choses qu'il fait, la deuxième des choses à laquelle je veux que tu fasses attention, pour ceux qui viennent nous rejoindre, la, la série elle s'appelle Suits S-U-I-T-S, il y a deux personnages ils ont exactement, on va dire les, les, le même niveau professionnel mais ouais, ils il cassent tout ils déchirent tout, ils cassent la baraque ou la ils il, il rament pour rejoindre les deux bouts. la première des choses qu'il fait c'est ça un langage avec lui-même, je suis un gagnant. La deuxième des choses qu'il fait, c'est la posture, il est tout le temps dans des postures de pouvoir, des postures d'influence des, des postures de détermination des pouvoirs, des postures de, de conviction, etc ça change tout, la troisième des choses qu'il fait, c'est une gestion émotionnelle c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient l'agresser il a très bien compris, il a dit attends je t'explique, t'as pas ce pouvoir, tu veux m'agresser peut-être, mais le pouvoir il est chez moi, et je vais voir si je décide de m'emporter face à cette agression, ou de te rendre ta mère parce que c'est la mienne, c'est la tienne et c'est pas la mienne. Ça, vraiment, le, le, s'il y a un exercice exceptionnel que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment Ayoub, allez voir la série. Elle s'appelle Suits et maintenant regarde-la avec la casquette les C'est-à-dire observer la différence comportementale, la différence le langage, la différence les valeurs, la différence les les, les, les, les le, le, le, le discours les affirmations la gestion des émotions et les postures et je suis sûre et avec ça ce que je te demande Ayub s'il te plaît c'est tu prends toutes les choses que fait Louis qui le desservent toutes les choses que fait Harvey et qui le servent et ensuite tu fais un exercice pour te dire moi par rapport, je suis plus un Louis, je me comporte plus comme un Louis parce que tu es ce que tu es, tu, es, tu ne ressembles à personne d'autre mais des fois tu peux avoir les mêmes comportements que quelqu'un d'autre. Est-ce que je me comporte plutôt comme Louis ou je me comporte plutôt comme un Harvey Et qu'est-ce que je dois peut-être modifier, changer pour pouvoir avoir plus un comportement qui ressemble au comportement de Harvey parce que ça va me ramener X, Y et Z D'accord